Ben moi c'est Jess, Jessica Chavan, euh, donc je suis sportive de haut niveau et aussi coach du coup en dépolarisation formée par l'académie de la Haute performance. Je suis d'abord passée en tant que cliente sportive pour mon évolution personnelle et voilà pour les blocages que j'avais donc ça m'a tellement transformée que ben, j'ai eu envie du coup de transmettre ça aux gens donc ben, je suis passée de l'autre côté de la barrière entre guillemets avec l'académie.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 et du coup d'en de, de, faire, faire mon métier euh, voilà, ben à, à plein temps, ce que je suis en train de faire petit à petit. Je me sens vraiment légitime euh, de plus en plus avec euh, la formation donc, euh, Tech dépôt euh, Sur les 5-6 mois où on a été accompagné, donc moi déjà je coachais avant, mais euh, des fois je pouvais avoir des petits doutes ou voilà, ce truc de légitimité qui n'était pas forcément à 100%, où je pouvais être quand même déstabilisée de temps en temps. Et là, j'avoue que ben, après euh, ces 5-6 mois d'accompagnement, d'ajustement, de tout ça, ben, c'est vrai que je fais mes séances, j'arrive, j'ai pas de boulot au ventre, je suis hyper naturelle, sûre de moi, confiante et euh, je fais la séance sans me poser de questions et, euh, et du coup, je prends un max de plaisir. Et je pense que le fait que moi je sois sereine, confiante, ben, les gens le ressentent et du coup, ils se livrent beaucoup plus facilement. Et les séances, elles sont, euh, elles sont fluides, donc euh, c'est top. Qu'est-ce que je leur dirais ben, Je leur dirais euh, de foncer, parce que ben, déjà, au-delà de transformer la vie de leurs clients, déjà, ils vont transformer leur vie à, à eux-mêmes, parce que déjà, avant de vouloir transformer les gens, c'est important de se transformer soi-même, donc déjà, d'aller euh, faire écrouler toutes leurs euh, barrières limitantes, entre guillemets, et euh, donc déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup, parce que ben, déjà, notre vie, elle se transforme personnellement,